19 mai sur Discord La Contrée Résiliente, venez nous retrouver sur un live pour parler de Ma Femme Autonome, l'autonomie au féminin. Cela se passe de 20h à 23h sur le canal studio d'enregistrement. Un live pour avoir la vie, le cheminement, les envies et surtout la vision des femmes dans l'autonomie. Les hommes pourront écouter, mais ce sont les femmes qui ont la parole. À jeudi